grand plaisir d'ouvrir cette journée de restitution publique qui suit une journée de travail du réseau francophonien euh, en interne. Aujourd'hui, c'est le moment de la restitution publique. C'est un projet euh, financé par la région, euh, porté par les établissements universitaires de la région Nouvelle-Aquitaine, donc en désordre alphabétique, <rire> La Rochelle, Université de Pau et Pays de la Poitiers. Limoges, Université de Bordeaux, Université bordeaux Montaigne. Alors, je serai très très rapide parce que je pense que vous aurez la malchance d'entendre de ma voix pendant toute la journée. Et euh, j'ai le grand plaisir d'inviter les collègues qui représentent différentes réalités institutionnelles, et j'invite tout de suite madame Nathalie Jaec, vice-présidente à la Recherche Université Bordeaux-Montaigne. Merci Nathalie. Bonjour, merci Duralli, bonjour chers collègues, bonjour à toutes et à tous, bonjour à, à vous euh, qui êtes en ligne. Euh, alors c'est pour moi un très très grand plaisir de venir euh, ouvrir cette journée de restitution sur le travail du réseau francophonéa. Euh, ce réseau francophonéa est le seul réseau 3R qui soit porté par l'université Bordeaux-Montaigne autour donc de thématiques qui euh, regroupent euh, hein, beaucoup de nos chercheurs et beaucoup des chercheurs des, de toutes les universités partenaires puisque euh, bah, pour moi c'est le, le grand mérite et la grande originalité en fait l'exceptionnalité de ces réseaux 3R que d'être fondé sur euh, une logique de collaboration à l'échelle régionale. Et ça, euh, en tout cas de mon expérience de chercheur, qui commence à être un peu longue, une expérience peut-être de 25 ans, euh, c'est euh, littéralement la première fois que je vois se, se dessiner une volonté de fédérer euh, les acteurs autour de grands thèmes et de leur donner à la fois du temps, puisque ce sont des projets sur quatre ans, et euh, de l'argent, dont le but n'est pas de financer directement des projets, mais est de financer euh, la création du réseau, la création du, du lien, la, la création de la collaboration. Donc ça, c'est vraiment euh, bah, très original, et je remercie ici, euh, je ne sais pas si Yael est en ligne encore, en tout cas je remercie Gérard Blanchard, président recherche de la région, pour avoir eu l'idée de ces réseaux 3R qui fonctionnent particulièrement bien. Euh, l'université bordeaux Montaigne est euh, porteur, porteuse de ce réseau-là. Elle est également très impliquée, euh, notamment dans trois autres réseaux. Le réseau Banque Dessinée, qui est porté par l'université de Poitiers, et pour lequel nous sommes aussi euh, fortement partie prenante. Et puis euh, les réseaux Biosena et Sylvana, euh, où nous sommes aussi relativement actifs. Euh, je vais souvent à ces assemblées générales, pas à toutes, parce qu'il y a 25 réseaux, et je dois dire euh, et remercier pour ça certainement Giovanni Agresti qui est le porteur de ce projet, euh, l'animateur de ce projet avec Omar Fertat et Mariella Causa et aussi Oumou Demé qui en est la, je dis toujours son titre, mais en tout cas euh, la, la coordinatrice, euh, l'administrative euh, et qui fait tout ça avec beaucoup à la fois de précision euh, et de cordialité et de gentillesse. Donc je la remercie beaucoup. Euh, et donc grâce à Giovanni et à Oumou notamment, ce réseau, je crois, on peut le dire, est particulièrement actif. Et peut-être que vous savez que la région est en train de monter en gamme un peu sur cette attention collaborative, puisqu'ils prévoient, ils ont publié cinq premiers projets scientifiques de grande ambition régionale, on les appelle PSGAR, euh, PSGAR. Euh, pour l'instant, autour de thématiques qui sont, euh, où les SHS sont un peu marginales, c'est l'érosion littorale, c'est euh, les multirisques en forêt, c'est l'agroécologie et c'est la santé publique. Euh, mais en tout cas, cette logique de collaboration, à côté des logiques plus compétitives, des appels à projets, euh, est visiblement au centre de la politique régionale. Et on voit les effets que ça peut produire. Ça produit des effets euh, au niveau des chercheurs, qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, qui déposent des projets. Et ça produit des effets au niveau institutionnel, parce que ça crée des rencontres entre les différents vice-présidents recherche, par exemple, si bien que la, la collaboration s'organise, que la connaissance bah, s'affine, et que euh, tout ça porte véritablement des fruits. Voilà, donc bah, je vous remercie. Je ne vais pas pouvoir rester euh, aujourd'hui, parce que, bah, justement programme de, de grande ambition régionale avec les autres VP Recherche qui ne sont pas ici non plus et me demandent de, auprès de vous d'excuser leur absence, mais je vous souhaite une très très bonne journée de travail, je vais rester jusqu'à 10 heures pour cette première présentation et puis après eh bien, je vous souhaite une, un, un beau, une belle restitution publique et je cède la parole à Sandro Landy qui dirige donc la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux. Merci. Merci. Merci Nathalie, merci Giovanni. Euh, oui, je suis très heureux aussi d'être ici et de, de vous donner la bienvenue au nom de la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux. Et euh, pourquoi la Maison des Sciences de Bordeaux est là Parce que, entre autres, donc, la Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux porte dans ses axes euh, de recherche la francophonie, euh, les nouvelles francophonies exactement. C'est euh, euh, une nouvelle manière de, de, de concevoir la, la francophonie qui, euh, que j'ignorais, je veux dire, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, mais qui m'a beaucoup, beaucoup interrogé, qui m'a beaucoup intéressé donc, depuis un an, parce que ça fait un an que je suis donc à direction de cette maison des sciences de l'homme, euh, euh, la, la, la, la notion de francophonie qu'on développe, euh, notamment euh, dans les axes de recherche euh, de, la nouvelle, de la maison des sciences de l'homme de Bordeaux, est une francophonie conçue comme atelier global, parce que, euh, comme espace global d'abord, parce que, évidemment, la francophonie couvre euh, un espace géographique qui est mondial, mais aussi, aussi comme atelier global, dans le sens que, dans cet espace francophone, il se passe des choses euh, intéressantes, aussi bien d'un point de vue linguistique et juridique, et d'un point de vue aussi culturel, anthropologique, parce que, par exemple, cette nouvelle... Cette nouvelle francophonie, géniale. Voilà, parfait, oui. Musique de fond, euh, parfait. C'est génial. C'est partout. Préparez-vous. Petite performance. Vous au théâtre du Versailles. De... <rire> <rire> Vous faire quelque chose. Ah non, c'est un appel entrant, j'y réponds peut-être. <rire> oui <rire> Ce que je dois faire. Parce que par politesse, je réponds. Non, euh, personne n'est... Euh, parfait. Donc tranquille, parfait. Non, je disais qu'en fait, les nouvelles francophonies, l'espace global et l'atelier global, au sens que l'espace euh, francophone est souvent un espace bilingue, voire trilingue, comme ici, euh, en Nouvelle-Aquitaine, où il y a une, une coexistence donc, euh, linguistique, et donc c'est un espace du plurilinguisme, forcément, où euh, se posent des questions, donc justement, de qu'est-ce qu qu que ça veut dire la pratique bilingue, qu'est-ce que ça veut dire la pratique trilingue, souvent abordé euh, souvent, parfois abordé sous, sous des angles assez, euh, assez originaux, par exemple, l'angle neurosciences, neuro euh, cet aspect-là est notamment abordé par les collègues d'Iker à, à, à Bayonne. Euh, il y a un laboratoire qui s'appelle BabyLab, dans lequel on étudie, euh, d'un point de vue de né la neurosciences, euh, la dynamique, donc la, la question du, du plurilinguisme, euh, du bilinguisme notamment. Donc, espace, atelier global... Atelier global, par exemple aussi sous l'angle sous langue juridique. Euh, Qu'est-ce que la question des langues minoritaires dans l'espace dans l'espace francophone. Donc effectivement la francophonie. Je gardais donc comment dire donc en tant que non non francophone d'origine, non non oui, français mais pas francophone. Euh, je garde, comment dire j'avais une idée plutôt plutôt euh, archaïque ringarde donc de cette notion et donc j'étais surpris effectivement par le renouveau. Euh, par la vitalité euh, de la francophonie aujourd'hui, par ce que la, la francophonie peut développer en termes de pratiques euh, scientifiques. C'est vraiment un laboratoire extraordinaire et euh, je dirais que parmi les, euh, les éléments de renouveau qui témoignent peut-être de, de ce renouveau, eh bien, le fait qu'un non francophone soit à la tête de, de ces réseaux, euh, c'est quand même assez significatif. Euh, Giovanni Grèce, donc, est en chrétien italien, c'est une motif de fierté pour moi, mais je pense que c'est aussi un élément, quand on veut dire, donc, de décloisonnement extraordinaire, le fait qu'effectivement, à la tête, d'un réseau de francophonie ne soit pas un francophone. Et euh, voilà, je le salue, je le remercie, il porte tout ce qu'il apporte, il apporte beaucoup, en termes d'enthousiasme, de, il est très contagieux. Euh, il, il arrive donc à transmettre effectivement sa... Son, sa vitalité, son enthousiasme dans tout ce qu'il fait. Donc, je tiens à le remercier vivement et tout son staff qui euh, est, c'est grâce à lui donc, que voilà, tout ça peut, et à son staff, évidemment aussi au soutien des partenaires, que tout ça peut se réaliser aujourd'hui. Donc, un grand merci et je vous souhaite des, euh, des fructueux échanges. Merci, je vous cède la parole à mon collègue de la MSH de Poitiers. Il peut être surprise technologique. <rire> Donc, il n'y a, a plus forcément. Bien, ben, bonjour à toutes et à tous. Je parle ici au nom de Thierry Olive, qui est le euh, directeur de la MSHS de Poitiers. Mais je me permets aussi de, de signaler que je parle en tant que co-directeur de l'Institut d'études acadiennes et québécoises de l'Université de Poitiers. Alors on m'a dit que j'avais deux minutes, donc euh, je vais vous dire quelques mots quand même pour contextualiser. Les liens entre l'université de Poitiers avec l'Amérique du Nord francophone sont en premier lieu historiques, puisque l'Ouest français est terre d'émigration vers le Nouveau Monde, et le Poitou est terre d'accueil des exilés acadiens déportés de leur colonie entre 1755 et 1763. La mémoire de cette présence acadienne, notamment sur la ligne acadienne, à 20 minutes de Poitiers, est encore entretenue et est la raison d'une synergie entre société civile, collectivité territoriale et l'université. En fait, je devrais dire les, les universités, puisque nous travaillons en réseau avec différentes universités sur ces questions. Alors, nous... Nous fêtons d'ailleurs cette année le 250e anniversaire de l'arrivée des Acadiens, en même temps que les 40 ans de l'Institut d'études acadiennes et québécoises à Poitiers. Et c'est dans ce contexte que nous avons obtenu une chère sangor de recherche en francophonie nord-américaine en 2019, et qui travaille désormais sur quatre axes prioritaires, que je vais simplement nommer, les humanités numériques, vous allez comprendre rapidement ensuite pourquoi, ou sur quoi, euh, deuxième axe, histoire, environnement, patrimoine, matrimoine, dans les espaces francophones, un travail sur euh, l'intersectionnalité, puisque euh, même si c'est aujourd'hui euh, beaucoup plus monnaie courante ou indispensable de parler de pluridisciplinarité, on est obligé, de faire un, un travail approfondi en termes d'interdisciplinarité sur les, les travaux menés, mais là je ne vais pas développer ça maintenant. Et le quatrième axe, mutation en contexte minoritaire et interculturel. Alors plus concrètement, un de nos projets phares prend en compte euh, un autre des liens, donc après celui historique, que nous entretenons avec l'Amérique du Nord francophone, celui de la langue et de la culture orale. Euh, le projet Franco-Oralité, ceux qui s'intéressent plus particulièrement, j ai, j ai, je pourrais transmettre des brochures ensuite, est au cœur de l'axe transversal euh, numéro 3 de la MSHS de Poitiers, Migration, patrimoine culturel et linguistique, euh, et qui a été soutenu pendant cinq ans par un programme régional CPER, un contrat un euh, plan région, et qui est maintenant soutenu par un programme de la BNF euh, sur les collections exceptionnelles et qui regroupe les collections de patrimoine et matrimoine oral de toute l'Amérique du Nord francophone et de l'Ouest français. Alors, pourquoi faire Pour mener des, des études, euh, en particulier sur les cultures en mouvement. Euh, différentes thématiques transversales sont envisagées pour une valorisation scientifique. Alors, le matrimoine, j'ai déjà répété, mais à partir de ces collections, c'est souvent du patrimoine qui avait été mis en avant jusque-là. Euh, les... Euh, un autre sujet qui est très porteur en ce moment, les temps festifs et l'effervescence culturelle, les savoir-faire et les savoir-être liés à une socialité durable, la mémoire de la biodiversité, les variations linguistiques, entre autres. Voilà, donc, brièvement, pour ce projet qui est assez central pour nous en ce moment à Poitiers, qui regroupe tout un réseau nord-américain et national. Euh, par ailleurs, dans le domaine de la francophilie, à Poitiers, on a une longue tradition de travail avec l'Europe de l'Est, notamment par des programmes Erasmus+. Et enfin, il y a un programme très spécifique qui est entretenu et euh, développé au, au Juriscope de Poitiers et euh, qui contribue à favoriser l'accès du public et des services publics aux droits étrangers à promouvoir le droit français et les droits d'inspiration française à l'étranger par des actions de, de traduction et de recherche en droit comparé et donc de transfert des connaissances. Voilà brièvement pour les, les, les points clés de, autour de la francophonie à Poitiers en termes de recherche. Merci. Et euh, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Euh, Jean-François Lancelot que je vois en ligne et que je salue. Directeur des réseaux euh, de l'AUF, Agence universitaire de la Francophonie. Merci, Monsieur Lancelot, à vous la parole. Oui, bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous remercie pour, pour cette invitation. Alors, vous me connaissez peut-être pas. Je suis Jean-François Lancelot, directeur des réseaux. Donc, j'ai été euh, invité à participer. Euh, donc à cette, cette réunion du réseau Franconéa, parce que ben, je représente l'Agence universitaire de la francophonie et je représente évidemment la direction, la direction des réseaux. Et mon rôle à l'Agence, c'est d'animer, de créer, de fédérer, de coordonner notamment tous ces réseaux. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'Agence universitaire de la francophonie et puis voilà, j'aurais je, je, beaucoup besoin, beaucoup plus de temps pour vous présenter, euh, présenter ce qu'est l'Agence. Mais en quelques lignes, l'Agence voilà, universitaire de la francophonie, c'est actuellement le plus gros réseau associatif d'universités au monde, réseau francophone, et qui compte à peu près plus de 1000 établissements d'enseignement supérieur, recherche donc dans le monde, et qui est présent à peu près dans 119 pays. Voilà. Je ne présenterai pas tous les projets, euh, projets de, de, de, de l'agence, mais je peux vous présenter les, les axes qui euh, motivent la UF dans sa stratégie, que sont ces cinq axes. Et vous allez voir un euh, peu la... ce qui justifie ma présence ici, parce que euh, dans les axes généraux de l'agence, eh vous allez retrouver notamment des. Des, des axes de travail du, du réseau Franconia, notamment donc un des premiers axes, c'est effectivement la transformation numérique et la gouvernance universitaire, qui est, qui est un premier axe de sa stratégie. Ensuite, le réseautage et la coopération internationale avec une notion de diplomatie scientifique francophone. Vous avez peut-être eu vent ces derniers jours d'un manifeste qui a été ratifié par 40 ministres d'enseignement supérieur et de la recherche autour de la diplomatie scientifique. Ce manifeste, c'est l'agence qui l'a proposé à l'ensemble de ses ministres. Et aujourd'hui, nous avons quelque part un cadre de travail, une feuille de route avec les politiques de ces pays pour développer la diplomatie scientifique et euh, la francophonie scientifique. Nous travaillons aussi sur euh, la formation des formateurs et l'innovation pédagogique, et pour finir, la promotion et la valorisation de la recherche. Évidemment, tout ça va sans dire, en, donc, nous touchons aussi euh, donc, euh, les notions d'université responsable et inclusive avec euh, quelques points donc, majeurs pour nous euh, que sont euh, la francophonie et le plurilinguisme, l'université post-Covid et ça donc, euh, nous ne nous y attendions pas mais euh, l'AUF euh, s'est emparée aussi du, du sujet d'ailleurs comme beaucoup, beaucoup de ces établissements. Donc, euh, et de l'utilité de la francophonie scientifique auprès de la jeunesse, puis enfin euh, l'égalité femmes-hommes. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps et je ne rentrerai pas dans le détail de l'ensemble de nos axes de travail. Vous pourrez trouver cette information sur notre site donc www.auf.org. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, euh, eh bien je vais vous parler des réseaux et notamment euh, donc, de... Que par la connexion que pourrait avoir euh, donc, le réseau Franconéa avec, euh, avec l'AUF. Dans ses membres, aujourd'hui, l'AUF compte à peu près 28 réseaux euh, euh, disciplinaires, thématiques, de plaidoyers. Et ces réseaux vont euh, donc euh, du domaine de la santé en passant par les sciences et techniques et les sciences de l'ingénieur, en passant par les sciences de gestion, en allant jusqu'à euh, donc euh, enfin, jusqu des, des réseaux d'architecture de, euh, urbaine, en passant par les sciences humaines et sociales, bien sûr. Et puis, euh, un des derniers réseaux que nous avons accueillis et que nous avons accompagné dans sa création, le réseau de recherche francophone en intelligence artificielle, dont l'Assemblée générale constitutive a eu lieu au Caire pendant notre événement annuel, la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Donc, l'AUF compte 20, 28 réseaux, comme je vous le dis, de thématiques, de plaidoyers. Alors, qu'est-ce que sont ces réseaux pour, pour l'AUF Ces réseaux sont de véritables bras armés. Pour l'agence, parce que au-delà euh, de ses membres, de ses 1000 établissements d'enseignement supérieur à recherche, et eh ces réseaux représentent des viviers d'expertise dans une discipline et dans un domaine particulier. Alors ces réseaux, évidemment, sont internationaux. Je pense notamment à la conférence internationale des doyens de facultés de médecine, qui compte aujourd'hui 150 facultés de médecine francophones à travers le monde, et euh, donc où la, son équivalent dans le domaine de la pharmacie. Ou d'autres dans le domaine des sciences de gestion, ou comme je l'ai dit, donc dans l'architecture urbaine. Donc, ce sont des établissements qui se sont regroupés entre eux pour créer des programmes de coopération et mettre en place de nouvelles synergies de manière internationale. Donc, alors vous, votre le, le réseau Franconia a cette particularité qu'effectivement c'est un réseau régional et d'ailleurs c'est ce qui fait ce qui fait son, son originalité puisqu'elle a UF à travailler et travailler jusque-là plutôt avec des réseaux à couverture internationale. Mais ce qui n'en fait pas non plus, euh, donc, euh, un réseau qui ne peut pas compter dans le paysage francophone et notamment pour la UEF par rapport à ses caractéristiques et notamment à ses axes de travail euh, que j'ai eu l'occasion euh, euh, de... Qu'on a eu l'occasion, Giovanni et moi, donc, de partager. Donc, il y a une petite semaine et nous avons évidemment trouvé des points convergents et des points de connexion pour travailler ensemble. En revanche, pour que euh, l'AUF travaille avec euh, un réseau, euh, donc, eh bien, il faut que ce réseau se structure. Et ce réseau, donc, euh, est euh, donc euh, une raison sociale. Et euh, c'est pour ça que l'ensemble des réseaux, et c'est une condition d'ailleurs de ces réseaux pour qu'ils puissent adhérer à l'Agence universitaire de la francophonie, eh bien, que ces réseaux, eh bien, aient un statut, statut social. Et euh, c'est pour ça que nous demandons, notamment, aux réseaux qui veulent adhérer à ce que, comment ils aient une structure associative, euh, donc euh, une raison morale, telle façon que l'AUF puisse travailler dans de bonnes conditions avec ces réseaux. Alors c'est tout simple, hein, donc je peux vous donner d'ailleurs une principale condition, et ce qui a fait qu'il euh, y a on va dire une dizaine d'années, puisque ça s'est passé en, en, en 2012, en 2022, euh, la UF comptait beaucoup plus de réseaux euh, donc, euh, avant 2012, et notamment des réseaux de chercheurs, mais ça restait des réseaux d'individus, sans forcément de structure, et euh, la vis-à-vis -vis, notamment de ses partenaires financiers, de ses bailleurs de fonds, devait justifier euh, eh bien, euh, de l'apport, de l'accompagnement ou des financements qu'elle apportait à ces réseaux, Donc euh, par évidemment quelque chose de très formel. Et donc les Réseaux, nous avons demandé à ce que nos réseaux et eh bien se structurent en association. Euh, beaucoup l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, la UF travaille principalement avec ces structures. Pourquoi tout simplement parce que eh bien, quand nous finançons ces réseaux, eh bien, nous avons donc face à nous et de manière justifier donc une structure avec donc une raison sociale. Donc ça, c'est quelque chose d'important, y compris notamment un, un compte bancaire au nom de l'association qui permet évidemment de justifier notre apport financier. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, mais au-delà de ça, donc avec ces réseaux, eh bien, nous nous appuyons sur ces réseaux principalement, comme je vous l'ai dit, donc pour leur expertise, leur diversité, puisque de plus en plus, nous avons des réseaux pluridisciplinaires et c'est vraiment ça aussi qu'il fait. Donc la force de l'AUF, c'est d'avoir notamment des réseaux dans lesquels nous pouvons trouver des linguistes, des anthropologues, des historiens et notamment donc un prochain réseau que nous allons certainement donc, accompagner à créer et qui deviendra membre de la UF et avec lequel nous pourrons travailler c'est un réseau notamment sur les plaidoyers de l'esclavage, donc à la fois donc, sur la mémoire et la transmission de l'esclavage mais aussi euh, donc, sur l'esclavage contemporain et donc ça c'est des réseaux effectivement qui nous intéressent parce que ce sont des réseaux pluridisciplinaires et c'est des réseaux qui portent des valeurs et qui portent des valeurs de la francophonie, notamment dans le cadre euh, donc des objectifs ou de l'agenda 2030, des objectifs de, de, de, de, de, du développement durable dans lequel nous trouvons évidemment toutes ces notions et pour lequel l'AUF doit, doit se positionner. Voilà, donc je, je, je, je pense que voilà, je vous ai dit l'essentiel et c'est ce qui m'était demandé de, de dire par rapport à ça. Je pourrais évidemment être beaucoup plus long et vous expliquer comment l'AUF travaille avec ses réseaux, ce que propose l'AUF à ses réseaux, ce qu'apportent les, les, ses réseaux à l'AUF. Mais sachez qu'effectivement, l'AUF travaille donc étroitement avec l'ensemble de ses réseaux ces réseaux, je vous le dis, structurés. Donc, avec une, une gouvernance de type a, a, associatif. Et ces réseaux, depuis euh, l'arrivée en poste du professeur Slim Kalbous, donc euh, recteur de l'AUF, nous avons modifié les statuts de l'agence afin que ces réseaux puissent siéger au niveau des instances de l'AUF. Et aujourd'hui, euh, nous avons un conseil des réseaux équivalent à notre conseil scientifique, équivalent à notre conseil économique et social, donc un conseil des réseaux, qui est consulté régulièrement pour la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence universitaire de la Francophonie, ce réseau qu'on dit ce conseil des réseaux compte dit réseau, donc représentant notamment des pôles, des pôles thématiques dans lesquels nous nous retrouvons les autres réseaux membres de l'agence bien évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, je ne pourrai pas rester plus longtemps. Que 10 heures puisque j'enchète sur une autre réunion. Mais voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée et puis de très bons travaux. Merci beaucoup. Merci Monsieur Lancelot pour votre intervention absolument essentielle. L'agence universitaire de la francophonie est, un, est le plus grand réseau universitaire, n'est-ce pas et, et donc nous avons tout intérêt à dialoguer avec votre, votre agence et notamment avec votre direction des, des réseaux. Bonjour à toutes et tous, je me présente, Yael Cousmin, je suis le mission recherche enseignement supérieur au sein de la région de aquitane et j'accompagne le projet de réseau régional francophonéa auquel vous contribuez activement. Alors quelques mots simplement d'abord pour excuser l'absence de notre vice-président Gérard Blanchard qui malheureusement pris par d'autres contraintes n'a pas pu être devant vous aujourd'hui pour cette AG du réseau, et excusez également notre directrice Carole Bousset, qui, pour des raisons similaires, n'a pas pu se joindre à vous. D'où l'idée de vous proposer cette très courte vidéo pour revenir d'abord sur quelques points relatifs à la démarche euh, qui est celle de la région dans le cadre de l'accompagnement de ces réseaux régionaux de, de recherche, et puis euh, évoquer un petit point d'actualité euh, relatif à la démarche d'évaluation que la région souhaite mettre en place euh, à propos de ces réseaux euh, régionaux. Alors pour revenir d'abord sur l'objectif majeur qui est celui de la région via ce dispositif d'accompagnement des réseaux régionaux de recherche, je vais aller très vite puisque vous en connaissez les, les, les tenants et les aboutissants, mais simplement rappeler qu'il s'agit via la structuration d'une communauté scientifique à l'échelle régionale de répondre d'abord à des problématiques scientifiques majeures qui doivent être connectées à des enjeux du territoire qui sont portés par les différents acteurs socio-économiques implantés sur le territoire de, de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, au-delà de l'effet de coordination, de structuration, il est bien attendu que ces réseaux euh, constituent des espaces d'incubation de projets de, de recherche pluridisciplinaires, construits en réponse à ces enjeux euh, du territoire et qui soient en capacité d'aller émerger à différents euh, appels à projets, appels à manifestation d'intérêt à l'échelle nationale, régionale dans une moindre mesure, mais également européenne. Alors, évidemment, plus en aval, si on, si on déroule la logique, il s'agit bien de produire des connaissances scientifiques nouvelles et de travailler le transfert vers la société. Alors, transfert et valorisation qui peuvent prendre des formes tout à fait diverses, alors de l'éclairage de la décision publique, euh, du transfert d'expertise de connaissances euh, dans le cadre de dialogues avec les partenaires socio-économiques. Il est attendu aussi que les réseaux puissent être des lieux de médiation scientifique, c'est-à-dire de partage de la connaissance scientifique à destination du grand public, comme euh, soit en capacité, le cas échéant, de participer à l'adaptation de la carte de formation, notamment dans cette perspective de mise en œuvre de nouvelles coopérations entre les différents sites universitaires de la région. Voilà, en résumé, l'objectif, euh, l'objectif qui est celui de la région. Donc, depuis 2018, date de lancement de ce nouveau euh, dispositif, euh, la région a accompagné 15 réseaux structurés autour de quatre grandes thématiques que vous voyez apparaître ici. La première, euh, autour des transitions écologiques et énergétiques, donc qui rassemble aujourd'hui six réseaux euh, régionaux de recherche. Une seconde, autour des transitions numériques une troisième autour des, euh, de la société plurielle et créative et le réseau francophone a fait partie de cette, de cette troisième métathématique et enfin une quatrième métathématique autour des problématiques de santé et aujourd'hui la région euh, au travers du soutien à ces 15 réseaux a déjà engagé 3,4 millions d'euros pour faciliter ces nouvelles coopérations pour faciliter la structuration de ces réseaux de, de recherche. Alors, pour rentrer sur un détail un petit peu plus technique, vous le savez, les réseaux régionaux, régionaux, régionaux de recherche vont être accompagnés en deux temps, donc une première phase d'amorçage et une seconde phase de consolidation, qui concerne aujourd'hui directement le, le réseau francophone Aujourd'hui, neuf réseaux donc, sont en phase d'amorçage et six réseaux sont en phase de consolidation. Alors vous voyez ici la, la, la très grande diversité hein, thématique des, des projets de, de réseaux qui sont accompagnés par la, la région, donc structurés autour des quatre métathématiques que j'évoquais euh, précédemment. Et comme vous le voyez, donc francophonéa comme je l'évoquais, fait partie de cet axe euh, qui vise à favoriser une société plurielle et créative aux côtés d'un autre réseau euh, dédié à la bande dessinée, à l'objet de recherche bande dessinée. Et puis un troisième réseau euh, autour des problématiques européennes dans une perspective euh, plutôt de sciences de science juridiques. Alors aujourd'hui, et au terme de quatre ans de la mise en œuvre des réseaux régionaux de recherche, la région souhaite mettre en place une évaluation de ce dispositif. Je vais vous en rappeler simplement les, les, les grandes lignes ici, hein, puisque nous avons adressé là, très récemment aux différents réseaux l'esprit de la démarche et des éléments un petit peu plus concrets et opérationnels vont suivre. Donc, je le rappelais tout à l'heure, euh, le dispositif euh, a permis à la région d'engager des fonds relativement conséquents, 3,4 millions d'euros depuis 2018. Donc, se pose maintenant la question de mesurer l'efficience euh, des réseaux qui sont accompagnés, euh, évidemment, en regard des objectifs et des attendus qui sont ceux de, de la région. L'idée est vraiment d'être dans une logique d'accompagnement, de retour d'expérience de, de retour pour améliorer ce qui peut l'être, proposer des préconisations, formaliser des, des, des perspectives partagées qui permettraient de consolider l'activité des réseaux. Un deuxième objectif va être plutôt d'éclairer la décision publique en matière de, de soutien. Assez simplement pour les réseaux qui sont plutôt dans les phases amont et donc ça ne concernera pas euh, Francophonéa, euh, peut-être d'outiller voilà, la décision publique en regardant de manière un petit peu plus fine l'état de l'art euh, scientifique, la manière dont le projet s'arrime aux réalités et aux besoins du territoire. Et puis enfin, un troisième objectif qui va être plutôt... Euh, un objectif d'évaluation de la politique publique avec cette idée d'affiner, d'ajuster le dispositif pour qu'il soit en capacité de répondre peut-être de manière plus claire aux besoins des communautés de recherche comme aux attendus de, de la région. Alors cette évaluation va s'organiser en trois temps, trois temps clés. Une première euh, évaluation interviendra euh, au terme de la phase d'amorçage, donc au terme des 18 mois qui permettent au réseau de proposer une première architecture scientifique, une première gouvernance. Euh, et donc d'aboutir à ce qu'on appelle un projet dé, un projet consolidé qui doit permettre d'engager la deuxième phase de consolidation. Donc cette première évaluation va vraiment viser à nourrir la décision publique, la décision de la région d'accompagner ou non un projet de réseau, avec cette idée que la région prend, euh, fait le pari, prend le risque aussi hein, de, de, de financer cette période d'amorçage et de voir comment les communautés scientifiques sont en capacité de se structurer, de coopérer pour aboutir à un projet co-construit. Ensuite, deuxième phase d'évaluation, éval, qui va intervenir à mi-parcours de la phase de consolidation. Donc là, on est vraiment sur l'idée de mesurer l'efficience science de, de la démarche euh, du réseau et éventuellement de proposer des réorientations, euh, le cas échéant, pour permettre une montée en puissance, permettre de mieux répondre aux attendus qui sont ceux de, de la région et qui sont précisés dans l'ensemble des, des documents à disposition des réseaux. Et puis donc, une évaluation un petit peu plus classique qui interviendra donc en en fin de, de, en fin de vie du réseau, en tout cas en fin d'accompagnement régional, qui aidera donc à euh, mesurer l'efficience de la politique publique. Alors, très, de manière très pratique, il s'agira de regarder quels sont les effets de structuration générés par le réseau, de mesurer éventuellement aussi les perspectives de pérennisation de la démarche que, que vous portez, au-delà de l'accompagnement régional, et ça pourra prendre des formes tout à fait, tout à fait diverses, donc il conviendra de, de regarder euh, à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était le petit point d'actualité, et pour conclure, et avant de vous laisser euh, évidemment à travailler sur les sujets qui sont, qui sont les vôtres, je souhaitais simplement faire le, voilà, le porte-parole de, de, de Gérard Blanchard et de Carole Doucet pour vous redire le grand enthousiasme, le grand enthousiasme de, de la région a accompagné ce projet de, de réseau. On est vraiment très, très satisfait de, de voir la dynamique d'animation qui s'est mise en œuvre. Et donc saluer tout le travail qui est porté notamment par Giovanni Agresti et Oumudem, qui sont vraiment les, les, les maîtres d'œuvre de la, de la mise en œuvre de ce, de ce réseau. Saluer euh, voilà, le travail d'animation scientifique qui est tout à fait conséquent et qui permet, de, on l'espère, voilà, de, de fédérer autour de grands axes thématiques l'ensemble des... Des communautés, notamment SHS, intéressées par le, par le sujet. On est très voilà, on est évidemment en, en attente des, des, des, prochaines, des prochains temps d'animation, des prochains temps forts, en attente aussi de recevoir et de voir passer des projets que vous seriez en capacité de co-construire collectivement. Mais voilà, on ne doute pas que tout le, tout le travail d'ingénierie et d'accompagnement qui est fait par le, par le réseau va vous permettre de voilà, de proposer des projets ambitieux, pluridisciplinaires, et qui trouvent vraiment une résonance euh, en territoire, et qui s'arriment aux besoins des, des acteurs socio-économiques, mais qui s'arriment aussi aux politiques publiques que la région euh, porte, Alors dans le champ de, de, de la francophonie, de la coopération décentralisée, dans une dimension plutôt internationale, mais aussi sur d'autres sujets, sur le numérique, sur euh, l'environnement et, le, et le développement durable. Donc, voilà, Simplement, Petit mot de conclusion pour saluer le, le, le travail collectif que vous, que vous portez et on reste évidemment à votre disposition, à votre écoute pour vous accompagner, pour continuer à monter, à monter en puissance et nous vous souhaitons donc de bons travaux au travers de cette assemblée générale.